Vous avez des dents et vous cherchez une recette de dentifrice simple, efficace à faire vous-même et pas cher en plus La voici Pour la recette, il vous faut 4 cuillères à café d'argile blanche. L'argile blanche est un abrasif doux et en plus il est assainissant et il va donner la texture à votre pâte. Donc ça va être un épaississant. vous prenez une cuillère à café d'huile de coco alors ne soyez pas étonnés, l'huile de coco passée 25 degrés elle est complètement liquide alors l'huile de coco c'est super parce qu'il a des propriétés blanchissantes bon ne vous attendez pas à des miracles non plus c'est sur le long terme que ça fonctionne on rajoute 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée la menthe poivrée est un antiseptique et anti-inflammatoire et en plus c'est bien pour la mauvaise haleine ce qui est plutôt pratique pour un dentifrice on mélange le tout et enfin, vous ajoutez un peu d'eau pour obtenir la texture que vous voulez. Je ne vais pas en mettre beaucoup pour avoir une pâte assez épaisse, parce que je préfère. C'est plus pratique après pour mettre sur la brosse à dents. Maintenant votre pâte est prête, vous la mettez dans un pot propre, hermétique, que vous mettez à côté de votre brosse à dents comme un dentifrice classique dans votre salle de bain. Et vous allez pouvoir euh, mettre le dentifrice à l'aide d'une petite cuillère ou une petite spatule en bois directement sur votre brosse à dents tous les matins et tous les soirs. Alors le petit plus, une fois par semaine, saupoudrez votre dentifrice de bicarbonate de soude. Ça va blanchir vos dents et lutter contre les gingivites. Je vous ai montré une recette, il y en a d'autres, notamment à base d'aloe vera ou d'huile essentielle de citron. N'hésitez pas, si vous en connaissez d'autres, à partager vos recettes sur le comptoir de La Débrouille. C'est un groupe Facebook où on échange tous nos bons plans. Salut